Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de domotique, la domotique avec son offre, Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, on a un paquet de solutions domotiques qui permettent d'automatiser presque tout dans notre maison, d'avoir des, des appareils connectés, autant le réfrigérateur que peu importe quoi. Là, on peut à peu près connecter tout. On a tellement de solutions. Et pour moi, ça fait des années que je voulais rendre ma maison domotique. Donc, euh, être capable de contrôler un peu euh, tous les aspects. Là, surtout, euh, dans un premier temps, c'était dans un, un, une continuité d'économie d'énergie, parce que j'avais commencé en isolant ma maison avec un programme que vous connaissez au Québec, qui se trouve être Renault Climat. Si vous ne le connaissez pas, euh, je vais vous en parler éventuellement dans la, ma première vidéo. J'en avais élaboré un peu les, euh, les plans, là, comment on peut bénéficier de cette subvention. Euh, il euh, y a d'autres subventions qui existent aussi au niveau des thermopompes, tout ça, mais on pourrait regarder ça dans une autre vidéo. Mais là, je voudrais vraiment euh, m'attaquer à la domotique. Et la raison pour laquelle je veux vous parler de Sonoff, c'est que lorsque j'ai commencé à regarder euh, comment que je pourrais rendre ma maison domotique, j'avais... Premièrement, euh, explorer quelques pistes là, avec un Raspberry Pi. Je pouvais y aller avec euh, JDOM. Euh, j'avais d'autres solutions. Euh, Domotique aussi, qui se trouve être un logiciel open source gratuit que vous pouvez trouver sur Internet et que vous pouvez euh, installer sur un petit Raspberry Pi qui pourrait contrôler un peu tous les appareils connectés. Là. Euh, mais j'avais, oui, dans un premier temps, euh, voulu m'en aller dans euh, cette... Euh technologie-là, mais j'ai changé d'idée lorsque j'ai euh, découvert euh, par pur hasard un Sonoff. Sonoff qui se trouve être un petit produit que vous pouvez acheter qui n'est vraiment pas dispendieux. À 6$, euh, on peut avoir un petit Sonoff. Ça, ça se trouve être le, le petit Sonoff Basic. Là, on, là il est vide là, parce que je me trouve avoir enlevé le, la, la, la partie importante du Sonoff, là, qui se trouve être un petit module comme ça. Euh, tout simplement, euh, qui euh, contrôle à peu près tout ce que vous voulez. Et vous avez différents types de son-off. Euh, comme je vous dis, moi je suis euh, avec. Euh, bah, J'ai plusieurs sonoves dans ma maison, mais je suis allé avec le. Euh, Sonoff Basic, basic là, qui est ici j'ai une petite connexion je vais vous montrer tout à l'heure euh, comment on peut faire fonctionner ça et euh, j'ai un petit Sonoff que j'ai reçu dernièrement aussi qui se trouve être le mini euh, Sonoff euh, avoir su j'aurais été euh, avec euh, cette, euh, ce petit boîtier là euh, en premier parce qu'on peut garder nos interrupteurs euh, euh, facilement là, et insérer ça dans notre boîte euh, euh, pour les interrupteurs interrupteur ou peu importe, dans une boîte électrique. Donc, ça aurait été plus facile. J'avais bon, commencé avec le Sonoff avec la Basic, là, qui se trouve être le Sonoff euh, classique. Euh, mais c'est presque tout le même concept, là, dans le fond. C'est d'avoir un petit boîtier euh, qui nous permet de contrôler à distance euh, notre maison, euh, que ce soit des interrupteurs. Euh, euh, même, je me trouve à contrôler la pompe de ma piscine. Euh, J'ai des fils chauffants... À toiture là, à un endroit là, de mon bloc donc je le contrôle aussi avec un son off j'ai une caméra son off j'ai un, un peu un peu tout ce que je peux contrôler j'essaie de le faire et ça s'est pas fait d'une manière brusque j'ai tranquillement ajouté des appareils ce que vous voyez derrière moi ça se trouve être justement un panneau de contrôle euh, au niveau de Sonoff mais qui est euh, euh, qui, euh, un panneau, euh, ben, dans le fond ça se trouve à être via le web là, euh, que je peux contrôler tout mais c'est plus facile de le faire via son téléphone ou via euh, on va y aller comme ça, euh, via euh, son téléphone ou via ben, l'application eWeLink euh, donc ça, ça se trouve à être le panneau de contrôle qu'on peut avoir en ligne, qu'on peut contrôler presque tous les appareils parce que tout n'est pas encore intégré, euh, mais d'une manière assez facile, on peut voir euh, ce qui se passe euh, au niveau de notre maison. C'est tous les appareils Sonoff que j'ai ici en ce moment et euh, moi je, ce que je veux faire ce que j'ai projet de faire tout simplement de, de vous montrer dans un premier temps euh, ce que c'est Sonoff c'est un peu toujours sur le même principe où on peut euh, tout simplement euh, euh, utiliser la technologie son... ben, les appareils Sonoff et utiliser la même technologie le même logiciel de base qui se trouve être eWeLink à très peu de, f... de frais et euh, d'une manière très facile euh, de rendre sa maison euh, Autonome, mais on peut même ut utiliser euh, Alexia ou Google Home pour euh, commander vocalement tous les appareils euh, Sonoff. Euh, donc, euh, mais il existe plein, plein de, de technologies aujourd'hui, d'appareils, de, d'entreprises, de compagnies qui ont décidé de se lancer dans la domotique. Donc, euh, euh, je ne vais pas faire la promotion de Sonoff en particulier, mais je pense que pour moi, en tout cas, ça a été d'une manière très, très facile et très peu dispendieuse de rendre ma maison domotique et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un... Ben c'est un vidéo que j'ai fait, je vais le commenter en vous le, le, le, le montrant. C'est un peu le, le, la base, là, Sonoff Basic. Euh, bien entendu, vous avez des configurations un peu différentes pour certains appareils Sonoff, mais euh, vous allez comprendre ce que ça signifie. À, on va passer maintenant à, à la manière de, de faire un, un attachement de notre Sonoff Basic. C'est un peu euh, la même chose pour tous les appareils Sonoff. Euh, ce qu'on fait tout simplement, on se trouve à, à utiliser dans notre cas le, le logiciel eWilink. Et euh, je vais revenir là-dessus parce que eWeLink tout simplement contrôle tous vos appareils. Ce que vous voyez derrière moi, ça se trouve être le eWilink, euh, e mais en ligne. Je paye 9$ par année pour utiliser euh, e link en ligne. Ça peut être très, très pratique parce que vous pouvez aller direc directement sur votre navigateur euh, pour utiliser eWeLink. Mais euh, on n'ira pas de cette manière-là. On va utiliser eWeLink euh, e euh, euh, comme ça. J'utilise eWeLink, Là, c'est comme si... Ce euh, ne sera pas long. Je vous place ça comme ça. Euh, c'est eWeLink, euh, e tout simplement. Bon, je vais... Euh, pas long. Euh. Comme ça, je connecte. Dans le fond, vous créez un compte tout simplement et euh, vous créez un mot de passe. Ben, votre mot de passe, tout ça, et vous êtes connecté directement euh, à eWeLink. On a un petit délai parce que là, je me trouve à avoir un. J'utilise sur mon PC eWeLink, euh, euh, e mais. Euh, euh, je l'utilise pour vous faire la démonstration. Donc, euh, c'est un peu tout ce que je peux vous montrer d'appareils que j'ai euh, sur mon, euh, euh, mon ben, euh, dans ma maison. C'est tous des appareils. Je vais vous les expliquer rapidement en quoi ils consistent, et ensuite on va aller voir comment euh, euh, pa pareiller, euh, brancher tout simplement un appareil et la rendre visible via le logiciel e WeLink. Donc, euh, en gros, je vais vous parler de tous mes euh, appareils que j'ai. si vous avez des questions, vous pouvez euh, les écrire en commentaire et euh, je pourrais préciser plus. Et peut-être je ferai une autre vidéo aussi euh, sur euh, euh, la domotique avec Sonoff, parce que, comme je vous dis, il euh, euh, y a beaucoup à dire et on va aller voir... À... À la toute fin, là, le site de sonaf où est-ce que vous pouvez vous procurer les appareils et connaître un peu ces appareils-là. Comme je vous dis, il y a plusieurs solutions domotiques, ce n'est pas la seule, mais moi j'ai opté pour ça, j'ai commencé avec ça. Avoir su, c'est sûr, que quand qu on, lorsqu'on commence à installer des appareils euh, euh, de domotique dans maison mais ça évolue très très vite et de la première appareil euh, mon sonoff basique que j'ai installé à aujourd'hui euh, même la compagnie sonoff a évolué et euh, on se trouve maintenant avec de nouvelles appareils qui sont plus puissantes qui euh, offrent plus de possibilités et même on, on peut euh, obtenir des appareils maintenant on pouvait le faire en le en craquant le sonoff là tout simplement en, en créant euh, ben, ben, genre. Télécharger un petit logiciel sur le, le, le Sonoff là, et euh, le craquer pour que sonoff soit, ben, le, notre appareil Sonoff soit euh, euh, trouvable euh, via euh, notre réseau local, euh, sans passer par le eWeLink ou un autre euh, passerelle. Là. Euh, ben, c'est passé directement du Sonoff et euh, euh, via notre réseau local de voir l'appareil Sonoff et d'utiliser un autre logiciel comme Domotic, peu importe. Et même aujourd'hui, on a des Sonoff qui se trouvent avec, euh, à travailler avec euh, euh, une autre technologie qui se trouve être Zigbee, euh, qui est un protocole. Euh, au lieu d'utiliser le Wi-Fi, comme généralement les maisons sont, ont des... des routeur Wi-Fi, donc on, on a parti euh, ça avec, euh, en utilisant euh, abondamment le Wi-Fi, mais maintenant on, on a des, ben, une technologie qui existe, c'est Zigbee, qui est très, très intéressante. Moi, c'est avec ILO que j'ai découvert cette euh, technologie-là, qui est un peu, euh, ben, on a euh, pour euh, être capable de d'avoir un appareil et de communiquer euh, avec euh, le... le le réseau, tout simplement, on, on utilise généralement le Wi-Fi parce que c'est facile. Mais Zigbee, Zigbee c'est un autre protocole de la même manière que Bluetooth. Et euh, l'avantage qu'on a avec Zigbee, c'est qu'on se trouve à avoir un petit routeur, ça, un, un petit hub. que Ça nous prend un petit hub qui est branché à notre routeur. Et le petit hub, lui, se trouve à, à, à trouver les appareils, euh, dans mon cas, au niveau d'Ilo. C'est euh, la manière que j'ai vu ça, parce que le technicien était ici. Là, euh, ça se trouve être euh, on, on, on fait la même chose qu'avec eWilink euh, e on installe notre appareil et ensuite euh, on fait euh, parité pour essayer de, de trouver l'appareil, le logiciel trouve l'appareil et ensuite on peut contrôler cet appareil là, mais avec Zigbee ça se trouve être un protocole qui a très peu de données qui passent et est dédié justement à, à la domotique, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Zigbee, mais là euh, on a maintenant des, des des appareils Sonoff qui utilisent la technologie Zigbee, mais nous, on n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est simplement pour vous préciser ça. On va faire un, un, un tour de piste là, de, tout, de tout ce qui existe en tant qu'appareil euh, euh, Sonoff. Euh, euh, moi, ce que je vais faire, tout simplement, j'ai déjà, euh, mon, mon, euh... euh, déjà paré mon... J'espère que je l'ai fait. J'ai déjà paré mon... connexion. À faire tout simplement... Euh, je, je branche mon, mon petit appareil ici, euh, Sonoff, que je vous avais montré, montré dans la petite vidéo, avec euh, ma lumière, là, euh, ici, ça se trouve être le... Oups, oh, on n'est pas très très bien... Euh, euh, C'est ça, là, le, ce que je vous avais vu dans la petite vidéo. Euh, je fais tout simplement euh, connecter ça, on ne reviendra pas sur la vidéo. C'est pour vous montrer tout simplement comment on peut euh, faire en sorte que notre appareil euh, euh, Sonoff puisse être... Est détecté par euh, notre logiciel. On fait le branchement dans un premier temps de notre petit appareil euh, sonore peu importe lequel, là, Sonoff Mini, Sonoff Basic, Sonoff euh, PR3, je pense qu'il se trouve avoir un ampérage amp amp amp plus fort. J'avais acheté un PR2 pour le contrôle de ma piscine parce que j'avais essayé le petit Sonoff Basic et euh, le, le, le moteur, le, le, la pompe de ma piscine demande trop d'ampères ça a sauté. J'ai acheté un PR2 et maintenant on a des PR3. Je vais vous montrer ça rapidement, euh, tout, tout à l'heure. Euh, bon, on va, ben là, le premier ici, euh, sur, on va aller avec un écran plus gros pour voir plus euh, ce, de, ce, ce que je parle. Euh, le premier, ça se trouve être mon, euh, mon, euh, le système que j'ai installé, test, là. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Euh, je me trouve à avoir un thermostat pour les caisses C'est euh, THD. 16, je crois, le nom qu'on a donné au niveau sonoff, ce que le TH16 a de particulier, c'est qu'il permet il y a une petite sonde de température et ce que ça permet de faire, c'est tout simplement de contrôler ça peut être la température est contrôlée on fait tout simplement une petite boucle qui nous permet de dire ce qu'on veut avec ce sonoff là par exemple, moi dans mon cas, ce que j'ai fait bon, mon sonoff se trouve à être branché euh, sur, euh, je vais vous montrer tout à l'heure sur le, le, le site Sonoff ce que c'est, il est branché euh, à, continuellement, a, a été par, à, à, qu'on appelle euh, donc, il se trouve à être euh, connecté avec mon e Je le vois et ce que j'ai fait tout simplement, c'est installer. Bah, euh, ben, installer, c'est même pas une installation, c'est tout simplement euh, demander que à la température, c'est dans la mes cailles, là, au niveau de mes cailles. Euh, si, euh, il est plus que 3,5 degrés, parce que les cailles, euh, l'hiver, euh, il faut tenir ça très bas pour qu'il y ait une belle ponte, parce que les cailles s'habituent au froid et je veux pas que ça gèle donc euh, si on atteint 2 euh, degrés celsius ça allume et si on va plus haut j'ai mis 3.5 je vais faire des tests euh, ça l'éteint donc euh, j'ai un contrôle de ma te température tout simplement avec des lampes dans mon petit local euh, je vais vous montrer rapidement euh, euh, le contrôle de mes caisses ça va vous donner une petite idée euh, j'ai une caille, euh, lumière des, des cailles qui se trouve à allumer euh, à tous les 12 heures. Bien, dans le fond, la période de jour, euh, ça l'allume. La période de soir, euh, c'est éteint. Il n'y a pas de lumière à part euh, s'il y a une demande de température. Euh, donc, euh, au niveau des cailles aussi, j'ai une caméra. Euh, c'est intéressant, mais c'est une petite petite caméra Sonoff que j'ai installée ça fait au-dessus d'un an et euh, je ne l'utilisais pas pour ça là vous voyez euh, mes cailles ici qui se trouvent à être euh, très heureuses euh, avec leur lumière et euh, à tous les jours, euh, je vais faire une vidéo prochainement là-dessus, à tous les jours j'ai 14 cailles et une pompe de, ben, 15 œufs par jour à peu près parce qu'on a eu une caille malheureusement qui est décédée dernièrement, mais euh, les cailles vont très très bien euh, tout ça pour vous dire qu'avec euh, Sonoff justement vous pouvez contrôler à peu près tout ce que vous voulez euh, ben, on, y, on va continuer, on va y aller dans tous rapidement J'ai beaucoup de sonof Basic Parce que c'est comme ça que j'ai commencé La lumière des caisses, et ça, ça se trouve être un Sonoff Basic euh, Fil chauffant, par contre, ça se trouve être un boîtier euh, Sonoff encore fermé Et euh, avec, euh, contrôlé par euh, Ifttt qui se trouve être un autre euh, bah, logiciel en ligne là, euh, qui permet de contrôler des son C'est le seul que j'utilise. Et euh, à cause de la neige, si, euh, dans le fond, c'est if conditionnel, on n'ira pas là-dedans, là, mais si il neige, il ben, fait partent. Dans le fond, on a la possibilité avec un Sonoff de contrôler non seulement euh, le lever, le coucher du soleil, euh, de contrôler, c'est pas nous qui contrôlons le lever et le coucher du soleil, mais on contrôle euh, l'événement avec le, le, le lever du soleil, le coucher du soleil. Ça peut être la température, ça peut être un, un paquet de paramètres et même ça peut vous envoyer un SMS si vous voulez. Bien, vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez avec euh, Sonoff et avec plein d'autres bidules, mais moi, comme je vous dis, j'utilise Sonoff et c'est très facile justement de contrôler un peu tout ce que vous voulez. Et euh, vous avez certains euh, euh, certaines, euh, ben, appareils Sonoff euh, qui sont euh, connectés directement euh, euh, à un petit bridge. J'en ai deux en ce moment. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque, très concret, excusez, lorsque la porte ouvre, on se trouve avoir un petit capteur là, qui des petites aimants qui, qui se trouvent à, à détecter l'ouverture d'une porte et la fermeture d'une porte, eh bien, on a besoin d'avoir un petit bridge pour ça. Ou un détecteur de mouvement, on a besoin d'avoir un petit bridge. C'est même, le même principe au niveau pour parer, parer la, la, la, la, la, la, le bridge à... Au, au réseau local via le Wi-Fi et euh, contrôlé par eWeLink. Euh, e Donc, euh, j'en ai deux bridges. J'ai bridge euh, arrière qui se trouve à contrôler euh, euh, tout ce qui est, euh, bon, en arrière, mon atelier, la cour, tout ça. Et j'ai un autre bridge pour l'avant de l'immeuble. Donc, tout euh, tous les autres appareils, si je vois bien, ça se trouve être tous des Sonoff basiques. Euh, là, comme je vous dis, j'ai un euh, nouveau petit Sonoff euh, micro que je vois installer, mini, que je vais installer dans un switch. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais vous montrer là-dessus. Et euh, au niveau de... pour euh, Là, je le ferai pas parce que dans le fond, c'est déjà fait. Mais si vous avez un nouvel appareil Sonoff, euh, c'est très, très simple. Vous prenez votre appareil Sonoff. Je vais vous le montrer rapidement comment qu'on va le faire convainc qu'on fait ça. Euh, on va retourner comme ça ici. Transition. Euh, je vous montre l'appareil comme ça qui est flash en ce moment. Ce que vous avez à faire, je le ferai pas. Là. Euh, mais euh, vous pesez tout simplement, vous installez, comme je vous dis, l'installation est faite. Vous pesez tout simplement sur le petit bouton, comme ça, ici. Là, je le ferai pas parce que je veux pas. Bah, bon, je pourrais le faire là, comme ça. Et puis, euh, ce que ça fait, tout simplement, c'est une petite lumière qui va... La, la petite lumière va commencer à flasher euh, rapidement comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est un peu peut-être la lumière, là, Mais la petite lumière se trouve à flasher comme ça. Et tout simplement, ce que je fais, euh, je, je m'en viens ici sur mon eWayLink. Il se trouve à être connecté. il faut Ça, c'est très important. Il faut que le e eWayLink soit connecté sur le même réseau. Et là, je me trouve à... à, à à peser sur le plus ici, euh, comme ça. Et je peux le faire de plusieurs ma manières pour appairer mon, mon, mon appareil, là, tout simplement. Je peux, à, appairage rapide, je peux le faire par euh, scan code. Lorsque vous achetez un, un, un, un appareil e-Wheeling, vous avez un, petit, euh, un code QR, eh bien, vous pouvez tout simplement euh, scanner ce code QR-là euh, avec votre téléphone. Là. Et ça va repérer facilement votre appareil WeLink Et euh, vous pouvez le faire avec le son aussi, il y a différentes euh, manières de le faire. Appairage Bluetooth. Moi, généralement, j'y vais tout simplement avec euh, un appairage rapide comme ça, Add One Device. Et euh, lorsque le, je paye sur mon petit là euh, euh, aussi pour appairer ça ne fonctionnera pas parce que je me trouve à être à, en virtuel. Avec mon appareil. C'est pour ça que je ne pense pas que je suis capable de le faire. Tout simplement, c'est pour vous montrer rien que les étapes. Là. Ce que je devrais faire, tout simplement, parce que là, je suis pour vous montrer une démonstration virtuelle, là, je devrais chercher mon même, le même réseau local que j'ai. Bon, justement, je viens de tout. Euh, c'est pas grave. Euh, J'irai chercher le même réseau euh, pour euh, pa euh, parer cet appareil-là. Et maintenant, mon, mon appareil serait détecté euh, via. Euh, mon euh, logiciel e eweLink, e la manière de le trouver, tout simplement, ce ben vous, vous, c'est pas compliqué du tout. Ce que vous faites, tout simplement, avec euh, pour euh, trouver e euh, attendez une minute, je vais essayer de... et Je pense que je vais laisser aller ça. Euh, tout simplement, ce que vous pouvez faire avec euh, pour trouver euh, e ben vous faites une recherche, tout simplement, avec votre appareil euh, Android ou euh, Mac, Apple, là. je pense que c'est parce que Android. Et euh, vous pouvez euh, contrôler à peu près euh, ce que vous voulez euh, une fois que votre e link est installé sur votre téléphone. Et ensuite de ça, vous pouvez par votre téléphone contrôler à peu près ce que vous voulez. Euh, dans mon cas, ben, c'est ça. Je peux y aller euh, contrôler via mon téléphone. Euh, je peux contrôler aussi via euh, le, le web, euh, comme je vous ai installé, que vous voyez derrière moi. Et euh, par le téléphone, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Vous avez votre téléphone en main et vous voyez euh, tous vos appareils. Et c'est assez important de... Je vais simplement... Ça ne sera pas long. Ça. Euh, vous pouvez euh, contrôler euh, tous vos appareils. Euh, le faire tout simplement via votre téléphone, comme ici. Tout simplement, euh, toutes mes... Bon, là, c'est mes cailles. Euh, là, avec les appareils tous vos appareils ici et vous pouvez les contrôler très très facilement euh, fermer éteindre et vous pouvez aussi euh, là il y va rapidement là, parce que j'ai pas le temps de, de, de vous écrire un scénario ça va être dans une autre vidéo c'est pour vous donner une, une vue d'ensemble de son offre et si vous avez des questions à poser ben euh, faites-le puis je vais tenter de répondre ça ça se trouve être des différents scénarios que vous pouvez programmer euh, et c'est ça qui est intéressant parce que dans le fond vous pouvez programmer des scénarios Scénario avec le lever, le coucher du soleil. Euh, vous pouvez aussi aller plus loin avec IFTTT, qui se trouve être un autre ciel qu'on ne regardera pas, euh, pas aujourd'hui. Mais vous pouvez justement, avec euh, différents éléments, si vous recevez un tel email, euh, arriver tel événement, s'il y a telle température, s'il y a de la pluie, il y a, à tel degré d'humidité. Et ça, c'est tous des sites euh, qui permettent de géolocaliser, euh, pas géolocaliser votre position, euh, le, euh, euh, Sonoff, lui, euh, sait où -ce que vous êtes avec votre téléphone. Euh, votre téléphone lui-même, mais vous avez euh, le site qui fait un parallèle entre votre localisation et qu ce qui se passe en ce moment. S'il y a de la pluie en ce moment, l'arrosage euh, se termine, par exemple. Vous avez des... Peu importe ce que vous voulez faire comme projet, euh, vous avez la possibilité de le faire facilement avec Sonoff. On va terminer euh, avec, euh, justement, les, ben, les deux sites de base là, euh, qui se trouvent, euh, et je vais vous montrer ça comme ça, euh, qui se trouve à être euh, Sonoff. Et comme je vous dis, je ne fais pas de promotion euh, ni de Sonoff. Euh, si vous vous en allez dans un autre, euh, euh, il y a Moes, Mo que je vais avoir un petit appareil très bientôt, Moes Mo qui se trouve à, à s'en aller là-dedans, aussi dans la domotique. Moi, je vous dis, je vais partir avec Sonoff et je vais continuer dans dans cette euh, tendance-là. Donc, c'est tous les appareils. Euh, je vous ai parlé de Zigbee. C'est justement le protocole que, qui n'existait pas lorsque j'ai commencé à utiliser du Sonoff. Et ça, ça se trouve à être le Power 3, PWR, je J'avais parlé. Euh, ça, ça se trouve être euh, celui que j'utilise pour le contrôle de ma pompe de piscine, le Dual R2 qu'on appelle, euh, qui se trouve être euh, la même chose qui on peut euh, appairer l'appareil facilement via e-WeLink et on peut contrôler euh, notre pompe de piscine. Dans mon cas, c'était quelque chose d'important parce que je me trouve avoir des... Des panneaux solaires pour la, ma petite piscine. Donc, euh, je voulais avoir un contrôle là-dessus, s'il y avait du soleil, tout ça. Donc, euh, c'est euh, ce petit appareil-là que j'utilise et éventuellement, euh, parce que c'est au niveau de l'ampérage, j'ai essayé un, un, un Sonoff classique, je l'ai sauté, comme je vous avais dit. Donc, le Power POWR3, c'est un nouvel appareil Sonoff qui euh, est. Euh, je vais vous donner le nombre d'ampères qu'on peut mettre là-dessus c'est peut-être, ça c'est plus puissant je, je l'ai pas ici, euh, attendez une minute, euh... 25 ampères, donc c'est assez important comme euh, euh, ampérage donc l'appareil peut contrôler euh, quand même, l'appareil sonore peut contrôler des appareils euh, du on off ou euh, du contrôle euh, avec 25 ampères, c'est très très bien, lui je pense qu'on est le port, de... le 2 là, que j'avais le Dual 2 euh... Je pense que c'était 15 à 20. Je ne me souviens pas de mémoire, mon père. ne pas de temps de ça, mais de toute façon, euh, euh, selon ce que vous voulez faire, bien, vous pouvez vous utiliser des appareils qui sont plus adéquats. Là. Donc, euh, c'est ça. Moi, je me trouve à avoir... Euh, c'est le celui-là, plutôt. Là, le Power 2 que j'utilise pour... Que pour euh, et le TH10, TH10 TH16, c'est celui-là que j'utilise pour le contrôle de température au niveau de mes cailles. Euh, C'est celui-là qui est installé, tout simplement. Et euh, ça contrôle, comme je vous ai montré tout à l'heure, euh, contrôle la température de mes cailles... Euh euh, c'est celui-là qu'on voit ici, là. Euh, la, tempér la, tempér la température, dans mon cas, j'ai j'ai arrangé programmé ça, c'est pas dur à programmer, mais euh, lorsqu'on baisse en bas de 2, ça part, et lorsqu'on est en bas de, de 3.5, euh, ça l'arrête, donc ça garde une température assez constante euh, pour les cailles, et j'ai une très bonne ponte. Euh, donc, on retourne à, à nos appareils rapidement, euh, bon, c'est ça. On se trouve à avoir ceux-là qui sont pour moi que j'utilise. Euh, et vous avez d'autres appareils qui contrôlent plus de, comme ici, on a quatre canaux qui, quatre canaux qui peuvent être contrôlés. On a des, euh, des petits appareils là, qui sont comme, c'est celui, euh, c'est pas un Zigbee que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, moi, c'est pas euh, la, avec la technologie Zigbee, c'est un, un mini euh, Sonoff, mais euh, il n'y a pas la, la technologie euh, Zigbee qui est, une, comme je vous avais dit, un protocole très, très utilisé aujourd'hui dans la domotique, même la domotique industrielle. Ça, c'était la partie euh, interrupteur intelligent. On a sécurité de la maison, on a des dé détecteurs de mouvement. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Euh, les fameuses portes, tout simplement, on colle ça à une porte et on peut, avec un petit hub Sonoff, là, euh, qui, euh, qui est appairé ap à, à notre routeur, mais on peut euh, contrôler lorsqu'une porte est ouverte, euh, qu'il arrive tel événement. Euh, ça, c'est très, très intéressant aussi. Euh, L'éclairage, je n'ai pas été beaucoup là-dessus, mais vous avez plein d'autres produits là, qui font la même chose. Mais au niveau de Sonof, on a aussi euh, Daimer et des. des des, lampes, des lumières intelligentes. Là. On a aussi des prises intelligentes euh, qui, qui existent dans beaucoup, beaucoup d'autres produits. Euh, ça, je n'en ai pas utilisé. Je ne vois pas pour l'instant euh, l'importance de le faire, mais euh, si jamais, euh, euh, ça viendrait. Puis, euh, l'autre chose que je voulais vous parler aussi, au niveau d'ILO, euh, il existe aussi, on peut obtenir des prises. Euh, si on s'en va dans le programme ILO, on peut obtenir des prises intelligentes. Mais moi, je n'ai pas été là-dedans parce que je veux le plus possible, centraliser tout, et vu que je suis parti avec la technologie Sonoff, je, je continue avec ça, mais tout mon système ilo est avec euh, Zigbee, donc euh, j'ai en ce moment deux systèmes, et mon système de caméra c'est avec d'autres choses, mais, euh, donc c'est ça qui est le grand défi euh, lorsqu'on s'en va dans la domotique, on commence avec une telle technologie, on ne peut pas tout rechanger, c'était une idée un moment donné que j'avais, mais non, je n'irai pas là-dedans, euh, on a aussi euh, des euh, interrupteurs intelligents. Euh, j'ai pas été là-dedans parce que c'est quand même plus dispendieux, mais euh, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant euh, des, ben, au lieu de... de un interrupteur, là, vous pouvez installer ça, des interrupteurs doubles, trip même. Euh, donc, euh, euh, c'est un produit qui existe. Euh, et euh, j'avais, bon, ça, c'est tous les autres accessoires, mais qui ne sont pas nécessairement, euh, ben, ça, c'est des euh, températures sensors humidité sensors qui vont avec le TH16, TH10. Donc, euh, et euh, pour terminer, on va aller voir, ben, si vous parlez rapidement de l'application eWeLink, c'est une application qui nous permet de, de justement... Euh Appairer euh, tous les appareils Sonoff. Je pense qu'elle peut aller aussi appairer d'autres euh, appareils. Et comme je vous avais parlé, c'est sous euh, la, le, ben, les téléphones Android, euh, comme j'ai, euh, comme plusieurs ont, et euh, Apple aussi. Donc, euh, c'est très facile d'utiliser eWeLink euh, pour avoir une maison intelligente et utiliser les, les appareils euh, Sonoff. Et vous avez euh, ben, le, dans le forfait avancé, je pense que c'est là. là ben, c'est justement ça, c'est 9,90$ par année de manière à utiliser e willing en ligne comme je vous ai montré ici, ça me coûte 9,90$ par année je ne trouve vraiment pas ça dispendieux, malheureusement il n'y a pas tous les appareils qui sont encore pris en charge parce que c'est ben, relativement nouveau et avec le temps ça va arriver, donc c'est pour avoir un contrôle de tous vos appareils mais via le web, donc c'est très très intéressant à ce niveau-là, par exemple on va faire ça Rapidement ici pour vous montrer. Euh, euh, ok, c'est comme ça ici, excusez. Euh, c'est ma fameuse lumière intelligente ici que je vous ai montré Je vais transférer comme ça. Transition. Bon, tout simplement, regardez avec le. le là, je le fais manuellement, là, mais regardez comme ça. À la lune, tout son Si euh, sonore baiser que je vous ça et euh, là ça se trouve ça se trouve être manuel la switch au niveau de mon logiciel mais je pourrais installer un scénario euh, qui me permettrait de à tel temps à tel euh, euh, y a telle température ben là, on parle d'une lumière un paquet d'appels être contrôlé euh, il y a euh, e, -Link, e -Link, autant e willing sur votre appareil que e-willink en ligne donc euh, ça et on va terminer en regardant encore le, le logiciel eWilling que vous installez tout simplement euh, sur votre appareil euh, intelligent et euh, ce que euh, ben, ben, votre téléphone intelligent. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement apparaître vos différents euh, euh, appareils euh, sonores que vous vous êtes procuré Et vous avez sur euh, le. Ben, dans le fond, le logiciel est pas vraiment dur à comprendre, c'est sûr qu'il y a un petit apprentissage. Euh, J'irai peut-être un petit peu plus profond. Euh euh, dans le futur, mais c'était n'était pas mon but. Mon but, c'était de faire un survol et surtout si vous avez euh, des questions euh, au niveau de la domotique. Je ne prétends vraiment pas être un pro de la mode domotique et surtout, moi, je, je suis allé plus de, du côté euh, de euh, Sonoff. Donc, euh, j'ai commencé avec ça et je vais continuer avec ça. Euh, donc, euh, au niveau de Sonoff, euh, j'ai quand même... Euh, Bon, on va dire, j'ai plongé pas mal dans Sonoff et je commence à m'y connaître pas mal. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, donc vous pouvez mettre ça en commentaire dans cette vidéo. Et euh, c'est sûr qu'on va revenir sur, sur euh, d'autres aspects de la domotique parce que je pense que c'est un domaine qui va continuer à évoluer. Euh, je veux faire aussi une vidéo sur ILO. Et la raison, c'est pas que je veux faire une publicité pour Hydro Québec. D'ailleurs, ça brasse un peu puisque plusieurs entreprises de domotique qui en ce moment brassent un peu Hilo parce qu'ils se disent que c'est une mauvaise compétition parce que Hydro Québec euh, a, a pris un peu le monopole de la domotique. Et moi, je veux pas faire de compétition à être pour euh, ou contre un produit. Euh, c'est pas du tout mon but. Euh, je veux vous partager tout simplement des expériences que j'utilise euh, et Hilo euh, une technologie que j'ai commencé à utiliser dernièrement et probablement une de mes prochaines vidéos surtout dans le contexte actuel où on veut sauver de l'énergie parce que il euh, y a beaucoup de programmes qui existent on fera une vidéo j'avais fait une vidéo d'ensemble pour vous parler des, euh, des euh, différents programmes qui existent des différentes subventions qui existent mais on va en faire une vidéo là dessus pour essayer de trouver les plus de subventions possibles pour vous euh, aider à économiser de l'énergie et aussi à, à vous faciliter la vie parce que le but aussi c'est ça, c'est se ce faciliter de la vie, de la vie avec euh, les différentes technologies qui nous sont offertes aujourd'hui euh, d'une manière euh, facile à installer. Donc pour moi, euh, au niveau de la domotique, j'ai choisi Sonoff il existe d'autres solutions, mais je vais continuer là-dedans et on va voir d'autres vidéos aussi très prochainement. Euh, sur Sonoff aussi et continuer à, à, à s'améliorer, à améliorer aussi pour que vous puissiez euh, sauver euh, de, des pas et de l'énergie. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.